Bonjour à tous, dans cette vidéo, j'ai décidé de te réveiller l'un de mes plus grands secrets de réussite. Je m'appelle Asya Grébi, je possède ma propre société en coaching professionnel et en développement personnel. J'aide chaque année des entrepreneurs ainsi que des particuliers à atteindre leurs objectifs, à avoir du résultat, car tout ce qui compte dans le monde réel, ben, ce sont les résultats. Le secret que je m'apprête à révéler a vraiment bouleversé euh, ma vie, clairement. Ça a créé un déclic chez moi et je suis persuadée que toi aussi tu as déjà eu des déclics où tu t'es dit « Waouh, c'est comme ça que je dois faire, ça y est, j'ai compris. » C'est exactement ce qui m'est arrivé avec ce secret et c'est ce qui a littéralement fait grimper ma société en flèche. Ce secret, c'est le suivant, il m'a été révélé par un de mes mentors qui m'a dit un jour Asiya, au lieu de me dire sans arrêt, j'y croirai quand je le verrai, j'y croirai quand je le verrai, commence d'abord par y croire et ensuite tu verras se réaliser tes buts, tes objectifs. Donc pense de façon inverse parce que la plupart des gens pensent à l'inverse, ils pensent comme toi et finalement ils n'y croient pas vraiment. Et quand ils n'y croient pas, bah, ils n'ont pas de résultat. En plus quand on dit j'y croirais quand je le verrai, eh bien on n'agit pas, on ne fait rien et on ne passe pas à l'action. Du coup, ben, quand on fait rien, on n'a rien. Est-ce qu'un grand sportif professionnel, un sportif de haut niveau, se dit « Ok, lorsque j'aurai gagné le championnat, là je commencerai à m'entraîner et j'y croirai ?» Non. Le sportif, il va d'abord commencer par y croire à fond, même s'il ne sait pas encore exactement comment faire. Ensuite, il va commencer à s'entraîner. Et puis pour finir, après de multiples efforts, il va avoir du résultat. Aujourd'hui, pour chacun de mes buts, qu'ils soient financiers ou personnels, c'est ce que j'essaye de faire et ça marche. Ça marche réellement. Et c'est l'un des conseils les plus puissants que je donne en coaching et qui fonctionne pour mes clients. Premièrement, vous commencez par y croire croire en votre objectif, en votre rêve. Deuxièmement, vous allez commencer par chercher des solutions pour atteindre ce but, pour atteindre cet objectif. Ensuite, troisièmement, vous vous mettez en action. Quatrièmement, vous ne lâchez rien, surtout. Vous réfléchissez pour réajuster votre plan à chaque moment. Vous ne lâchez rien, vous êtes patient et vous avez du résultat. C'est comme ça que je fonctionne. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si ça t'est déjà arrivé d'avoir ce type de déclic, n'hésite pas également à faire tourner cette vidéo parce que si ça a créé un déclic chez moi, ça peut créer un déclic chez plein d'autres personnes. En tout cas, quant à moi, je vous dis bye bye et à bientôt.